Toi aussi Oh, moi je les utilise, moi <rire> Ah, la bon, allez, bon Non, je suis rouge Non, je suis mort Oh là là Non, j'ai fait le gland Ça va être chaud de pas les 24, là, gros bon. D'accord <rire> <rire> D'accord Quand tu tapais un texte, fruits, sur un défous tout le <rire> monde. Ouais, c'est parti. <coughs> tu Vas-y, veux, tu veux tourner là où moi je tourne, gros C'est facile. Non, non, moi je reste au milieu, c'est bien là. Ah ouais, ouais. <rire> enfin, ça Ouais, ouais, ouais. Vas-y, mais stop tes clés morts, gros. Hein tu stockes tes clés mortes, je sais pas où, où tu veux mais stocke les. De toute façon tu peux en mettre que 10. Comme ça si jamais je meurs, boum, tu bombardes aux clés mortes. Je vais essayer de pas mourir cette fois-ci. Aujourd'hui, Fofo, ouais, ah ouais, elle a fait du travail. Au cul, ouais, hein. <rire> je... putain. Ah, je vais devoir sauter sur les spawns agressif, le de deux temps <rire> parce que nous on est fast. <rire> T'as mis un timer ou quoi? Non. <rire> Go télécharger un timer, y a pas le temps. <coughs> Faut être face de partout avec les chiens, avec les zombies. Mais y a que les mecs quand même, que les mecs comme LRDG qui ont des timers sur leur PC. Qui sont. <rire> c'est des semis de pz, ça, c'est des mecs qui ont plus de skills que nous. À partir <rire> du moment où les mecs qui ont des timers, ils ont plus le time. Ouais, c'est ça. On fait genre. dire un danger, en plus. <rire> Et combien de temps pour s'adapter avais un euh, euh, ouais. une semaine même pas. Ouais, d'accord. Ouais, je joue ouais. tous les jours, 24h124. Ouais. 24, ouais, non, gros, abuse. Franchement, regarde-moi mon clavier, je l'ai acheté quoi à Noël Ouais, bah, mais depuis Noël, Noël ça, fait, ça fait 8 mois là. Non, non, mais attends, laisse-moi <rire> finir mon histoire. <rire> <rire> je l'ai eu à Noël. Donc les vacances c'était deux semaines à la fin des vacances. Je savais m'en servir un peu C'est impossible de jouer comme tu joues à la manette. genre Non, non, franchement, euh, au début, ouais, il y a des trucs que tu pas à pas passer pareil, bien sûr. Genre par exemple des straps ou des trucs comme ça t'arriveras pas bien Genre ça, ça viendra au bout d'un moment tout seul Parce que savoir la sensi et tout de la souris, ça va me rendre fou ça gros oh, ça, ça se règle hein. c'est pas le plus compliqué non plus <coughs> Non ça se ça, ça, ça... Vraiment le plus Le plus dur ça érouillé, là, c'est casse-couille ça Non, tu peux le changer ça dans les options Faut... tu décoches une option et t'encoches une autre Enfin t'en règles une autre à la place Franchement, en fait, le plus dur en clavier-souris, c'est. Tu vas commencer, tu vas faire des games nuls, tu vas avoir envie de revenir à la manette, et voilà. Faut pas lâcher en fait. Faut être déter. Genre, tu vas faire des 4 manches, tu vas être. Euh, pour toi, tu seras en sueur, car ça sera trop dur. après, enfin, tu vas reprendre ta manette. En fait, tout à l'heure, c'est ça, tu vois, tu jetais des grenades, du coup, j'ai eu envie de jeter des grenades, je me suis fait doser. Alors que depuis tout à j'étais pas de grenade, hein, je tournais tranquille. J'ai entendu bam bam bam, et je fais vas-y je vais faire pareil. Bam bam bam. Ça ça, ça chauffe ça. <rire> Les bons petits T'as eu des news, Fofo, avec Flap Flap là Flap X Non. Ouais. Non. Allez bon, Je l'ai relancé, monde. mec, et <rire> pas de nouvelles. Vas-y, vais aller voir ça. Ouais, ouais, il est où le manager là Il est pas là. Ouais, t'inquiète, il est de retour. Oh ah là là, pourquoi tu l'as pas laissé pour après, gros Tu l'as pris comme un noobard. Bon, on est à la manchiste, t'es pas sérieux là <rire> Ah, bah, même, tu l'as pris quand même comme un noob. T'as stétique ou ça Tu vas avoir le noob. Il va <rire> surprendre tout le monde bientôt, t'inquiète. Il a eu leur vieux record là. Tu te prépares à faire un 200 un 200 Shang <rire> Non, c'est pas possible. Faire 200 Shang Non. Wesh, on est mange combien là 4, 5, 7 Arrêtez là 50 <rire> Bah, vas-y gros, on fait un 2 maintenant, encore Un à 2, un 2, 4, 200 Shang Ouais, mais à 2, faut mieux faire 400. Hein. Ouais, <rire> J'avoue c'est plus facile à deux On <rire> va sur les bah, grandes vous... choses Bah attends, euh, si on veut faire 200 à 4, on va faire 400 à 2 ouais. Je te rappelle les gens qui disent Ouais, mais vous jouez à 4 c'est plus facile, vous pouvez faire 200 <rire> <rire> mais boule ouais Mais <rire> boule on fait 200 à 6 mois ouais <rire> Rien qu'il y en a 3 qui tournent, il y en a il va faire des caisses pendant une heure <rire> Ouais, plus d'une heure Ouais, plus d'une heure, ouais. bêta strat, pété ouais. Des fois tu te retrouves avec un LRDG et... Un LRDG, LRDG masqué. Oh, il a des fonds dans les mains. Voilà. <rire> il fait des caisses pendant deux heures. <rire> <rire> Wouh Le zombie il arrive Wouah oh, Là ça siffle, là Non, non, non, il est pas mort. Euh. Il est fourail, il est Et C'est quoi le défi là Vous faites quoi sur MP5 hardcore. Mais en mode euh, avec le super masto Ah ouais, il est où ah ouais mais tu me les attires enculé et après il vient ouais. de me bloquer là À côté de la MP4. <rire> <rire> ah ouais, et au-dessus ouais, euh... de la MP6 c'est ça Enfin en ouais, tout. Voilà. Mais je sais même pas où elle est non, en vrai c'est où la mp 6 <coughs> <coughs> Juste à côté euh... de la maison des sorcières. Maison ah de ouais elle. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je vois pas. Et si en bas. Tape sur Google Image. Vas-y, pour un MP5 Buried. <rire> T'as des petites photos, gros. Mais <rire> <rire> ouais, c'est là. Je crois que je suis le premier connard à taper ça. Ou <rire> non, le deuxième, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis. Ah <rire> bah ouais. <rire> Buried MP5 Challenge. Lectique. On avait déjà fait une miniature. Ah ouais Ouais. T'as déjà une miniature. Moi, je me rappelle, en fait, nous on l'avait faite. Ah ouais? Elle est belle? <rire> ouais. as juste même Forrest en bas, ah, tienne, ma gueule! <rire> Forrest lui et un petit épique spartiate et c'est bon! <rire> le gros truc qui fait ça! Sinon, t'en as une note où y'a même pas de blast, MP5 challenge, bro! Ça se fait de ça de voler les miniatures! Bah, bien sûr que ça se fait, gros! J'ai pas y'en a volé 10 000, gros! C'est de rire, l'époque où il répandait sur ses vidéos, il le disait même lui, ça faisait délirer! Tu la raison, moi je répète pareil. Hein. Moi je suis mais rouge comme en merde. Con, gros. Entre un mec qui a 200 abonnés qui fait une vidéo qui sort une bête de miniature et toi t'en as 600 000, tu lui piques sa miniature, tu penses c'est qui que la communauté va penser. Putain mais que je vois que dalle là. Oh, je suis passé. Ouais, je regarde pas. bah, bah, ouais, la, la qui a hein, ah, qui ah, sont pas cons, ils regardent la vidéo, la date et puis voilà. Bah. Ouais mais s'ils si sont cons et qu'ils ont pas le time comme nous, ils vont croire que c'est le <rire> qu'il qui a 200 abonnés qui l'ont en carotte. C'est un ma gueule Ils ont pas le <rire> temps sur YouTube, gay. Ah, T'en <coughs> as stocké pas mal d'Eclemar ou pas Ouais, mais tu peux. Ouais, ouais deux, trois. On sait même pas pourquoi on est là, nous. On leur a mis que leur vidéo. <rire> <rire> <rire> <rire> oh, <putain. Donc>. <rire> <rire> solide, Ludo, solide. Faut être solide. On veut des mecs solides dans la 2PZ. Right. Vas-y c'est le test gros, si tu fais 12 t'es un 2PZ <rire> agréé. <rire> non, on fait 300 ml pour être un 2PZ agréé. Ouais. C'est récupéré, c'est grenades dans nos land Ah voilà, ça c'est de la nafix euh, agréée. <rire> ah, là, là. Ouais, mais gros je te jure, la dernière fois que j'avais mis un message dans le truc de la pix, là il y a des mecs qui prenaient ça au sérieux, genre ils je crois pas que c'est possible. <rire> <terrible." rire> <rire> bon c'est bien gros 11 c'est plutôt pas mal. Tu remontes dans mon estime fait... là gros <rire> Nafix il était au dessus. Ah Nafix gros c'était ah ce mec c'était Moi j'ai 30 120 à chaque fois. <rire> ah d'ailleurs il y a eu un y a eu un petit tri dans le chat ou quoi là. Non. C'est des ah mais non on est pas dimanche putain merde on a pas dimanche prochain. Dimanche prochain il y a rien de Non voilà. Ça c'est du skill là, je peux me péder moi. Qu'est-ce qu'il y a Tu es zombies de merde. Une 3-2, donne-moi un stand, gros bâtard Ah tu vois pas Et casse toi voilà. Des mines, vas-y, bombarde avec tes cléments. Oh, bon, je suis là. Oh là là, t'es parti oh ma gueule En haut, en haut. Non, non, je suis juste en haut. Je suis ouvert la porte, ça va faire exprès. Ouais, c'est pas grave. Ça va. Ah, c'est bon, ça. 12. C'est pas mal. On rentre, dans, on rentre dans la catégorie des défis acceptables. Bon tu te casques, que j'ai trouvé une là Oh on a fait un défi avec LRDG il était lourd <rire> quel... <rire> La grotte La grotte ma gueule La grotte sur Call of the Dead tu vois. Ouais, <rire> euh, ouais ouais Ouais c'était énorme Ouais, ouais c'était ouais, bien cherche. drôle d'ailleurs Ouais me laisse tomber gros tu vois genre euh, la mp 5 Ouais genre toute la map en faisant tout le tour par rapport au spawn Et du coup tu restes pas park voilà, tout va bien. Le tu est ici. Ah, bon délire. Ouais, ah, dans la grotte <rire> avec Georges, c'était stylé, mec. En plus, tu devais. Je <rire> suis sûr, il y avait un des deux connards qui s'amusait à l'énerver. Ah, bah oui. Bah, au bout d'un moment, il vient un vers toi, donc t'es obligé. <rire> tu tournes avec tes zombies, t'as jamais Ouais, mais c'est pas drôle. A 4, il doit être violent celui-là. Ouais, ouais, à 4, il doit être pas mal. Hein. On avait trouvé une strat avec Fourice pour tourner à deux. On a réussi. Ouais, on a réussi, ouais. Pendant pas longtemps, mais on a réussi. <rire> Il était encore celui-là Ah il était bien drôle. Bon, bon bye Allez nous on fait comme ça 13 qu'est-ce qu'il y a Bon là on rentre dans la, dans la catégorie des manches acceptables Mais il les a classés Oh putain Plus de balles Oh Oh ma gueule je me demande pas comment j'ai fait. Comment t'as fait Je sais pas. suis mort. Utilise tes clés morts, gros. Ça a pu le Oh non, bah ouais, mais. Bah... <rire> Putain, <rire> <rire> j'ai pas entendu de boum boum. Normalement, ça a dû faire des boom, boom boom, boom. Mmh. Ouais, boum bah, boum partout. Boum boum boum. Boum. Je boum Laisse tomber. J'ai eu le temps de prendre 3 gifles en passant, tu sais. Ouais mais tes clés mortes tu les avais mis en haut mec, c'est pas bon bruit. Bah mais bon c'est pas grave, on a fait manche 13, c'était plutôt pas mal. Merci à toi d'avoir participé au défi de Spartiate, c'était cool. Vu que le premier <rire> avait bugué. Voilà, merci à toi Ludotor et bah voilà, voilà, voilà, voilà. Merci à Sweet d'avoir participé. Ouais, merci à Sweet d'avoir <rire> participé D'avoir fait l'animation avec Alardé. <rire>